C'est un vrai choix politique, ça dépend vraiment de euh, la priorité euh, qui, est, euh, qui est cherchée euh, dans la légalisation. La, la légalisation peut euh, améliorer les choses dans trois dimensions qui sont la dimension euh, sécuritaire on peut avoir moins de criminalité euh, grâce à la légalisation, on peut avoir une meilleure politique de santé publique et notamment de prévention des plus fragiles et notamment des plus jeunes par rapport à des usages euh, excessifs, ça la légalisation permet de le faire mais euh, la légalisation permet également de créer une filière économique euh, durable et d'avoir des recettes fiscales. Selon le, le modèle choisi doit euh, correspondre aux priorités euh, qui sont attribuées à ces trois objectifs. Si on met davantage en avant tel ou tel objectif, eh bien on va avoir des modalités de la légalisation, avec par exemple des taxes plus faibles si on veut favoriser la filière, si on veut lutter contre le trafic plus efficacement, avec des interdictions aux mineurs et une prévention beaucoup plus forte à destination des mineurs si l'objectif, c'est principalement l'objectif sanitaire, etc. Donc les modalités doivent dépendre des choix politiques qui sont faits d'arbitrage entre euh, disons, cette différente priorité. L'évolution du cadre légal, bah, ça c'est d'abord, c'est davantage à des juristes qu'il faudrait euh, poser, poser cette question, mais euh, quelle activité quelle acceptabilité euh, sociale Je crois que l'opinion publique a, a beaucoup changé, a beaucoup évolué euh, sur cette question. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un, un constat qui est euh, peut-être pas, euh, peut pas absolument consensuel, mais en tout cas qui est dominant, qui est majoritaire dans la population, c'est que la prohibition, la politique qui est suivie euh, sans faille euh, depuis des décennies maintenant, est un échec. Euh, donc l'opinion publique est aujourd'hui convaincue que la prohibition n'est pas la meilleure manière de réguler un produit comme le cannabis. Euh, donc, donc ça va évoluer, les choses vont évoluer, hein. de plus en plus d'États euh, l'ont fait, pour l'instant surtout en Amérique, en hein, Amérique du Nord mais aussi Amérique euh, du Sud. Euh, ce qui va changer les choses, euh, ça va être euh, ce que notre gros, gros et grand euh, et important voisin euh, s'est engagé à faire dans les, dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'Allemagne va s'engager dans une légalisation. Comment ils vont le faire pour l'instant, on n'a pas énormément de détails, mais il est certain qu'à l'occasion de cette évolution euh, très importante de la politique dans un grand pays d'Europe, le sujet va revenir en France et on va voir que eh ben, ce qui a marché au Canada, ce qui a marché euh, en Uruguay, ce qui a marché au Colorado, ce qui a marché en Californie, ce qui a marché en Ontario, ce qui a, ce qui a, ce qui a marché à peu près dans tous les États euh, qui ont légalisé, ben, ça marche aussi en Europe euh, pour euh, réduire euh, les dommages euh, euh, liés euh, à, la, à la prohibition. Donc, euh, donc l'opinion publique va continuer à, à évoluer et tôt ou tard on peut imaginer que euh, les politiques publiques tiendront compte de cette évolution des, des, des attitudes. La première conséquence, euh, celle qui est d'une certaine manière la plus facile à anticiper c'est la création d'une filière légale. Donc, euh, euh, à la fois de la production, euh, c'est une plante qui est relativement facile à produire, qui demande assez peu euh, de, de, de, de fertilisants, euh, d'engrais, etc. Ensuite, il y, y a tout l'aspect transformation, packaging, distribution. L'essentiel des emplois créés sont dans la distribution. Donc il y a déjà cette, la, la création de cette filière légale avec des emplois qui sont, bah, qui donnent lieu à, à, à, à des formations professionnelles, à des cotisations sociales, au paiement d'impôts, etc. Donc on a toute une une protection aussi de tous les travailleurs de la filière, qui aujourd'hui, évidemment, ne bénéficient d'aucune protection légale. Ça c'est la, la, la première chose. Combien d'emplois ça peut concerner euh, C'est très, très difficile à dire, ça dépend vraiment du volume de vente euh, et du volume de vente qui se tourne assez rapidement vers l'offre vers légale. Euh, ça c'est difficile à anticiper euh, mais on est certainement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers et en termes de chiffre d'affaires euh, global euh, donc euh, en tenant compte de la taxe, des taxes, des rémunérations des producteurs, des distributeurs, etc. On est certainement de de l'ordre de plusieurs milliards, 4, 5. En tout cas, ça, c'est la pre première chose. Donc, ce sont des emplois légaux qui sont liés au produit lui-même, à cette nouvelle activité légale. Et puis, vous avez des emplois euh, induits qui sont... Alors, il y a des emplois induits qui sont le fait que euh, ben, tout, tous ces travailleurs qui vont avoir des revenus légaux euh, vont les réinjecter dans l'économie légale, et ça, ça va aussi créer des emplois. Euh, donc ça, ce sont des emplois indirects, euh, mais euh, ça nourrit l'ensemble de l'activité économique. Et donc ça, c'est euh, un deuxième type d'emploi. Et puis, vous avez un troisième type d'activité économique, c'est qu'aujourd'hui, certains quartiers, certains territoires sont totalement gangrénés par le trafic et aucune activité euh, légale, licite, euh, ne peut euh, s'y installer parce que, simplement, c'est trop dangereux ou c'est trop pénible ou c'est trop... Euh, les conditions ne sont pas réunies pour euh, conduire un commerce, un petit commerce, un café ou quoi que ce soit. La prohibition nourrit les trafics. Euh, si, on, si on sort de cette prohibition, si on s'engage dans une régulation légale, on va avoir une baisse de la criminalité et donc potentiellement une possibilité pour ces territoires de retrouver une, une activité économique comme dans les autres territoires qui, sont, qui, qui, qui vivent en paix. Donc on a là aussi tout un potentiel, tout un gisement et tout un vivier d'emplois potentiels, toute l'activité qu'on connaît dans la plupart des, des, des quartiers de, de nos villes et qui aujourd'hui ne peuvent pas s'inscrire dans certains, dans certains territoires.